La mission de S'énergiser est simple. Faciliter l'atteinte de vos objectifs en matière de conditionnement physique et de santé. Que ce soit pour perdre du poids, avoir une meilleure santé globale, avoir plus d'énergie, éliminer des problèmes physiques, avoir une meilleure définition musculaire ou augmenter vos performances sportives. Ou pour toute autre raison, vous êtes au bon endroit et vous allez réussir en suivant nos programmes d'entraînement progressifs. À la fin, l'important c'est d'avoir du plaisir à bouger et à être actif. C'est ça qui va vous permettre d'intégrer l'entraînement à votre agenda pour de bon. Et lancez-vous des défis à l'occasion. C'est là que vous allez constater les gains les plus importants qui vont vous rapprocher de vos résultats désirés.